Les transports maritimes sont au cœur de la mondialisation. Ils assurent à eux seuls 90% du trafic international des marchandises. En quelques décennies, le transport maritime s'est fortement adapté et on a assisté à une spécialisation et une augmentation de la taille des navires. Les porte-conteneurs sont les symboles de cette maritimisation du transport de produits manufacturés. Les mers et océans occupent environ 70% de la surface terrestre et recèlent de nombreuses ressources. La pêche est une activité ancienne et développée. Plus récemment, les hydrocarbures ont pu être mis en valeur avec les gisements offshore. Aujourd'hui, des ressources potentielles existent encore, comme l'éolien ou les minéraux polymétalliques. Les mers et océans sont aujourd'hui source de nombreuses tensions. Elles sont liées aux différents trafics, aux zones de piraterie ou encore aux problèmes liés aux revendications des différents États en ce qui concerne la définition des zones économiques exclusives. Les mers et océans sont victimes de la surexploitation de leurs ressources par les humains. Les activités humaines entraînent aussi la pollution des mers et océans, comme les marées noires par exemple. Enfin, les déchets plastiques qui se répandent dans les océans se concentrent et forment de véritables vortex.